Bonjour. Euh, on, cette semaine, on a beaucoup parlé d'une nouvelle technologie qui est appelée Open AI. Donc, euh, Open AI, Et c'est une technologie qui apparemment est en mesure de faire pas mal de choses. Donc, moi, j'ai été un peu curieux. J'ai dit, OK, ça s'appelle GPT. Donc, j'ai dit, OK, je vais un peu essayer de voir ce que cette technologie peut faire. Et je vais vous montrer un peu quelques applications. Donc, c'est vraiment impressionnant ce que cette application-là peut, peut faire. Donc je vais vous présenter mon écran et vous allez voir un peu à quoi cela ressemble. Donc si par exemple vous voulez essayer, je vous invite à aller sur le site internet qui s'appelle openai.com et vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur le lien euh, chat GPT et ensuite vous allez être en mesure de faire des essais. Donc euh, je veux pas, je veux partager mon écran avec vous. Alors si vous voyez mon écran, je suis présentement sur le site internet qui s'appelle euh, openai et euh, le site web juste en bas vous allez voir un onglet qui s'appelle chat gpt donc vous pouvez vous connecter euh, par exemple sur try pour essayer et vous connecter à votre, votre compte Gmail et ce que j'ai par exemple fait c'est que j'ai demandé au, à, au robot de créer un simple formulaire de contact de contact donc par exemple je vais dire créer et, et quand je dis vous allez voir ça dit euh, ça va ça va par exemple... Ça va écrire quasiment, ça va quasiment écrire le code HTML pour moi. en l'espace de quelques minutes, vous voyez comment ça écrit le code. Et ensuite, ça me donne des instructions comment utiliser ce code-là. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, si par exemple, j'essaye... Euh, euh, euh, Créer Crié... Wow. <rire> ok bon du moins ça c'est ce que je veux partager vous aujourd'hui j'espère que si vous êtes intéressé allez sur le site internet chat.openai.com vous allez essayer de voir vous-même par vous-même euh, comment c'est impressionnant d'utiliser une telle application donc j'essaie d'imaginer vraiment en tant que développeur comment je peux ça peut être révolutionnaire. C'est vraiment un système révolutionnaire. Donc, vous pouvez utiliser ça pour créer pratiquement tous vos, vos langages de programmation. Bon, je ne, je ne sais pas encore quelles sont ses limitations, mais euh, déjà pour ce que je vois, c'est vraiment impressionnant. Bon, passez une excellente fin de soirée et portez-vous bien, bye.